jour spécial pour les amoureux de l'amour. Fantasmatique pour beaucoup, on s'imagine tous invités de la manière la plus romantique qui soit. Cœur dans les yeux et cœur ouvert aux compliments étincelants, la vue de l'être aimé, le regard plein de tendresse et de profondeur, les pétales de roses fleurissant sur le matelas formant un chemin étoilé en direction de l'être aimé, une lettre qui perce nos défenses, qui touche notre enveloppe charnelle, qui émeut nos sentiments déferlants, un chocolat onctueux, discutant avec notre palais. Nos yeux qui s'embrasent et se reluquent de part en part, nos lèvres essayant de communiquer dans une atmosphère des plus singulières, venant se compléter en bouche, en union, en symbiose. N'oublions pas la préparation, de longues heures de travail, d'investissement, de mise en beauté, être sur 131, donner son maximum, être la meilleure version de soi-même. Filles comme garçon, nous donnons énormément d'importance à ces petites choses qui subliment notre apparence, notre aura, notre réceptacle. De plus, on veut toujours que tout se déroule à merveille, viser la perfection, avoir les meilleurs vêtements, les meilleurs lieux, les meilleures activités, les meilleurs accessoires, nous sublimons. là ou la meilleure partenaire, la meilleure image à poster sur les réseaux sociaux, la meilleure nourriture, le meilleur maquillage, la plus belle représentation de l'amour en fait. Ce qui nous fait vibrer, c'est le bonheur par procuration de l'intérêt des autres. L'amour se partage et se décuple, que ce soit l'être aimé ou les autres regardant notre vie à travers ce miroir où tout le monde se contemple. Ne pleure pas si tu n'as pas d'être aimé ou si elle, il, elle ne t'apprécie pas comme tu le voudrais, souhaiterais. Un jour viendra où ton cœur et celui d'un ou d'une autre fusionneront de manière incandescente et tu revivras à travers cette immense joie. Personnellement, je n'ai jamais vécu cette fête. Je n'ai jamais vraiment eu le plaisir de la vivre. Je la raconte comme le fantasme qui inonde mon esprit. C'est comme ça que je voudrais la vivre, aussi poétiquement. S'échanger des lettres, écouter de la musique qu'on apprécie, discuter ouvertement philosophie, regarder des dessins animés, dessiner par-ci par-là, danser comme une toupie, chanter quelques notes, se regarder dans le blanc des yeux, les offrir quelques douceurs sous un doux rayon de soleil.